Yann Brossa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Parti communiste français. La parole à la Défense, c'est ça Après la... cette longue présentation passion, ben... caricaturale et à ah, de cette Union. Ben je ne sais pas, vous avez encore le sourire ce soir, mais est-ce que ça va durer mais Bien sûr que j'ai le sourire, parce que nous avons réussi à constituer un très beau rassemblement. Vous savez, moi ce que je vois, c'est des millions d'hommes et de femmes du monde du travail, d'hommes et de femmes de gauche, qui en ont ras-le-bol de voir la gauche divisée et qui sont contents de retrouver la gauche unie. Excusez-moi, ces gens vous ont obligé oui, et à d'ailleurs au premier tour. Mais, mais au premier mieux, tour, ils ont voté directement et pour et le vote utile. Quand je venais sur ce plateau. Vous-même, vous chouignez en disant comment ça se fait que vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord à l'élection présidentielle. Et maintenant, on est rassemblés pour l'élection législative et vous nous dites mais comment osez-vous vous présenter de manière rassemblée alors que vous étiez euh, divisé aux élections présidentielles Le problème, mais heureusement que nous sommes une. Le problème, ce sont les divergences de rassemblés. fond. Il y a de mais c'est ridicule ce que vous avez dit ah bon tout à l'heure. Ah bon oui, D'accord. Donc sur que, le nucléaire, qu'est-ce qu so que fera un gouvernement que, de gauche Parce que nous sommes rassemblés sur l'essentiel. Quel est le premier sujet de préoccupation des gens le C'est les salaires. Alors c'est peut-être pas votre préoccupation. À vous. Mais c'est la préoccupation de millions de Français. Il y a 10 millions de pauvres. Il y a des millions de salariés qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et on a une alliance de gauche avec Jean-Luc Mélenchon, avec l'ensemble des composantes de la gauche, qui va permettre l'augmentation du SMIC à 1 400 euros. C'est 100 euros de plus pour tous les SMICards qui, aujourd'hui, ne s'en sortent pas. C'est l'augmentation des pensions de retraite. C'est la retraite à 60 ans. Mais... Et vous voudriez nous faire croire que c'est ce pas sont ça l'essentiel les et sont sont les je est d'accord mais un gouvernement il doit gérer aussi d'autres questions il doit gérer bien, la question du dit. nucléaire la question de l'Europe. est-ce qu'on livre bien ou non sûr. des armes à l'Ukraine et tout cela je vous ça le pose question dit, la question du pouvoir d'achat qui n'a pas été traité par ce gouvernement qui a été maltraité par ce gouvernement parce que le pouvoir d'achat des plus modestes a baissé ça ça va changer et des millions de Français n'attendent que ça qu'on ait enfin un gouvernement qui nous permette de renouer avec des réformes heureuses qu'on arrête d'avoir en permanence des réformes qui soient des punitions. Et eh bien ça, ce rassemblement nous le permet, et c'est pour ça que j'ai le sourire, et c'est pour ça que je suis si heureux, comme des millions de Français, que nous soyons parvenus à ce rassemblement. Alors on comprend que vous soyez heureux, mais quand vous dites que nous sommes caricaturaux, euh, moi j'ai très bien écouté ce matin Monsieur Roussel, c'est lui-même qui dit que le mot important de cet accord, c'est de garder l'autonomie, l'autonomie des communistes en particulier. Euh, ça c'est pas caricatural de dire que. On comprend bien qu'au-delà du 19 juin, alors on vous souhaite... Euh, que cette coalition l'emporte. Mais si ce n'est pas le cas, vous êtes quand même content que cette autonomie soit respectée, et le nucléaire, ce n'est pas rien. S'il si n'y a pas la sortie du nucléaire dans cet accord, c'est bien que c'est une divergence, et qui est tout à fait légitime, mais de fond. Donc, vous pouvez tout à fait considérer qu'on se moque du monde en vous caricaturant, mais pour autant, vous on savez, ne parle que de la réalité mais de l'accord. Vous, vous, vous savez, si on raisonnait comme vous la gauche n'aurait jamais gouverné. Parce que sur une question comme le nucléaire, en 1997, quand Lionel Jospin est Premier ministre, quand Dominique Voinet, écologiste, est à l'époque euh, ministre de l'Environnement, la divergence sur le nucléaire, elle existait déjà à l'époque. Et nous dirigeons en France, aujourd'hui, des milliers de communes dans lesquelles il y a des communistes, des insoumis, oui. des verts, des socialistes. Et ça ne nous empêche bah, pas, malgré, malgré, malgré, un si un certain, malgré un certain nombre de différences, de gouverner très bien ensemble. Oui, il donc. faut en prendre acte. Et si on raisonnait comme vous raisonnez, jamais nous ne serions capables de construire de ce ça. rassemblement. C'est gentil et par de dire et, mais... et par ailleurs, je trouve quand même assez amusant que vous concentriez sur ces divisions, alors que dans le même temps, au sein de la majorité, euh, la majorité qui dirige le pays oui, actuellement, on en a il a parlé y a des hier. divergences qui sont au moins. On aussi en a parlé hier. hier. Ne Moi, vous ce inquiétez que pas. je sais, c'est que sur l'essentiel, sur le sujet qui taraude le plus les Français, ça va changer parce que nous avons des convergences extrêmement fortes sur la question des salaires, sur la question des retraites, sur la question du pouvoir d'achat, sur la question des services publics. Nous sommes totalement rassemblés mmh. et totalement unis. Et c'est -ce ça l'événement fallu... -ce de ce rassemblement. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu devriez, signer un seul accord Vous savez, c'est la première avec fois. Les non mais quatre... je suis sérieux. Depuis la Ve République... C'est la première fois que, dès le premier tour, l'ensemble des forces de gauche se présentent de manière rassemblée. C'est inédit. C'est un événement inédit, mm. historique. Et la seule chose que vous avez à raconter sur cette histoire depuis euh, le, le début de, de, du lancement de cette alliance, c'est les différences entre voit les bien, différentes voit bien opposantes bien, on politiques. On voit bien Évidemment bien, que nous sommes différents puisque mm. nous sommes dans des partis politiques mm. différents. Mais l'événement, c'est que malgré ces différences, nous sommes capables de nous mettre d'accord parce Brossard. que c'est l'intérêt de nous. Est-ce que l'événement, ça n'aurait pas été de signer un accord commun avec les quatre partis Ensemble, parce que là il y a des accords bilatéraux, mais il n'y a pas de signature commune d'un accord commun qui mais reprendrait exactement si, les mêmes si, termes. Si vous lisez ces différents textes avec un peu d'honnêteté, vous constaterez qu'on qu essaye de faire sur tous cette les jours, question, hein. Vous avez, non, mais vous mal. avez le droit que, mais sur cette hein. question, que sur cette question du pouvoir d'achat, qui est la question centrale pour les Français, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre ce que disent les différentes composantes de la gauche. Et donc, c'est vrai que si nous gagnons et nous allons gagner. Ça changera et tant mieux pour les Français qui n'attendent que ça. Je vais vous demander de regarder un tout petit peu ce qui se passe euh, du côté du Parti socialiste. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas d'accord avec cet accord. Alors, on verra ce que dira le Conseil national du PS demain. Mais quand vous voyez euh, qu'un homme à la stature de Bernard Cazeneuve euh, qui est apprécié d'une partie de la gauche euh, assez importante, on va dire, en tous les cas, qui faisait l'unanimité dans son camp à une époque quand il était Premier ministre, qui, qui décide aujourd'hui de quitter le PS. Est-ce que vous ne vous dites pas que euh, certains partis de gauche, en s'alliant avec Jean-Luc Mélenchon, renient une part d'eux-mêmes vous, vous vous rendez compte de ce que vous dites qui faisait l'unanimité dans son camp. Mais vous, vous avez vu... Une personnalité Mais dont vous, on a même parlé fait. pour être candidat à la présidence de la République, c'est ce que je veux dire. Vous avez vu dans quel état était la gauche à l'issue du quinquennat Hollande Il, a, vous il, avez il vu. était Premier ministre les six oui, derniers il mois. il était Premier ministre. Mmh. Et vous avez vu dans quel état il a laissé la gauche Il était ministre de l'Intérieur. Vous avez vu toutes ces réformes, la réforme de, de la loi El Khomri, toutes ces réformes qui ont dégoûté un certain nombre de gens de gauche Eh bien, moi, je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste... Tourne cette page-là, renoue avec le progrès social, signe un accord qui prévoit la retraite à 60 ans, permettre la retraite à 60 ans, revenir à une conquête qui était d'ailleurs une conquête qui date de François Mitterrand et de l'époque de Georges Marchais de 1981, que la gauche puisse renouer avec ça, que la France puisse renouer avec des réformes de progrès social. Mais c'est formidable et c'est ce qu'on attend de la gauche. Alors vous vous félicitez de l'accord, on l'a bien compris. Une petite question concernant donc les 50 circonscriptions euh, que vous avez obtenues. Alors on verra les gagnables parce qu'on verra euh, qui vote. Euh, que ferez-vous s'il y a des dissidences euh, euh, de communistes qui se présenteraient là où euh, la nouvelle alliance populaire, écologique et sociale présente un candidat commun on, on verra bien. Pour l'instant, les candidatures ne sont pas euh, déposées. Et ce que je vois, c'est que dans l'écrasante majorité des circonscriptions, nous serons euh, rassemblés. Il y a peut-être un cas euh, ici ou là, il y a peut-être un cas ici ou là. Mais enfin, mmh. ce que je vois, c'est que dans l'écrasante majorité des cas, nous sommes rassemblés. Et je le répète, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République. Merci beaucoup. Yann Merci d'avoir répondu à ces questions.